Chers traders et investisseurs, mardi 12 novembre, bonjour. Alors les marchés bougent de nouveau très peu ce matin, mais ils restent bien orientés. Nous sommes en fait dans l'attente d'un nouveau catalyseur pour aller plus haut, en principe, c'est-à-dire vers 13 350 prochains objectifs sur le DAX, mais nous vous rappelons qu'en Swing Trading, nous n'avons pas pris de nouvelles positions. En effet, nous trouvons que cela est, que cela est trop risqué à notre goût. Mais peut-être avons-nous tort. Alors nous nous contentons d'observer. Nous attendons des jours meilleurs. D'autre part, nous attendons des chiffres macroéconomiques importants cette semaine. Donc, ils seront peut-être les futurs catalyseurs et les déclencheurs de nouveaux mouvements. Nous verrons bien. Donc, c'est très très calme hein, ce matin. Et dans ce contexte, nous avons réalisé deux beaux trades gagnants sur deux, accompagnés de deux médailles. Nous espérons un après-midi encore plus actif. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée. D'excellentes aides. Et à demain.